C'est bien la première fois que je vois la police à cheval ici. Incroyable. Hop oh, hop hop hop hop hop hop Oh les camionnettes. Bon, comme d'hab. Hein. <coughs> Salut tout le monde, pardon, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que j'ai rien dit parce que c'était pas trop diffusable. Mais j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je suis en route pour la kiné, comme d'hab, dans 3 minutes, faut que je sois à la tour Eiffel. Bon, j'y serai dans 8, j'aurai 5 minutes de retard, je pense, comme d'hab. Je vais pas pouvoir truander autant que ce que je viens de faire, de toute façon, on est en ville, c'est compliqué. Et voilà, c'est parti. C'est le palais des congrès, ça, mes amis. C'est une salle de spectacle très connue dans Paris. Et ce week-end, je suis allé voir l'Australian Pink Floyd dedans. Pink Floyd repris par un groupe australien C'était vraiment sympa Non Non Faut que je passe par là moi Non Alors là Là je suis foutu Non Ça passe pas du tout Ça passe forcément il y a des voitures Non oh. Oh je vais être à le bois Papa il aurait fallu que je repique à gauche Alors oh, on est parti pour un moment mes neveux Oh l'enfer Ah oh ouais, je vois très bien où je suis. Super, je suis tout au bout de cette avenue. récupérer l'itinéraire c'est pas gagné pour autant voilà ça y est je les ai et 5 vraies minutes de retard oh là là, l'enfer j'en ai fait des trajets pas très propres mais alors celui là vous aurez pas beaucoup d'extraits je de le reconnaître ça devient n'importe quoi cette ville Heureusement, j'ai trouvé ce passage qui me permet d'économiser 2 minutes. Putain j'ai 10 minutes de retard sur une séance de 30. C'est chaud cacao. Bon, les gars. Un, deux, un, un. Allez, pardon. Allez, bon. L'avantage enfin... enfin, c'est qu'elle est gentille, donc elle est pas colère. Il ah, y a un Sébastien qui a réagi à ma vidéo de test du SV euh, non, du Suzuki GSX-S1000GT. Écoute, merci pour cet avis constructif mon pote, mais si toi t'as besoin de rouler euh, absolument euh, au-dessus de 130 pour tester une moto, il faut que tu te remettes en question. Une routière, ça veut pas forcément aller vite, mais ça servir à longtemps. Or, euh, j'ai roulé un petit peu de temps avec quand même, donc je pense que je peux donner mon avis. Et puis, euh, j'ai spécifié que j'étais pas du tout testeur professionnel, en l'occurrence c'est mon premier j'ai fait l'autoroute donc je ne me suis pas limité à du 50 et, euh, et voilà si tu veux voir des gens qui vont au delà des limites de vitesse il y a quand même un code de la route en France si tu veux voir absolument des testeurs de véhicules qui vont au dessus des limites bah tu te trouves un mec qui fait de l'autobane. Et puis tu te remets en question sur les critères qui sont bons pour toi pour tester une moto, quoi, tu vois. C'était pas un test sur le long cours, alors oui, le titre, effectivement, j'ai fait un peu exprès, tu vois, c'est normal, D'ailleurs, hein t'es tombé dedans, mais euh, pour le reste, les tests comme ça, faut pas oublier que les véhicules, on les a moins d'une journée. C'est sûr que si tu l'achètes, toi, pendant 15 ans, on n'aura pas le même retour, mais bon, faut avoir un peu de jugeote pour se faire à l'idée. Enfin bon, je te rassure, ça va pas m'empêcher de dormir. Au contraire, je note cependant que tu as besoin de plus de moments où ça va vite, vite, vite. Et donc sur les prochains tests, je prendrai plus l'autoroute, puisqu'apparemment, tu es un motard de ligne droite. Et puis voilà. Allez, sur ce, souhaitez-moi bonne chance, et puis on rentre. Ciao. Allez, on rentre. Normalement, on a un petit peu de périph', pas tout le long, mais... Ça va nous permettre de lancer le truc, quoi. Ah vache on est en hiver hein. Je m'en répète mais ça a pas prévenu Bon puis contrairement à ce que je vous disais hier, je me suis pas occupé du SV aujourd'hui Je vais essayer de le voir demain, le faire demain, on va essayer d'aller voir les partenaires Les nouveaux J'envoie un mail Il a même pas eu le feu vert quoi les mecs se traînent sans déconner les gars C'est la nuit mais dormez pas au volant quoi Je suis en train de geler je ne sais absolument pas combien il fait mais Là c'est très dur là ce soir la vache j'avais pas prévu ça J'ai mis des petites chaussettes J'ai les chevilles qui sont en train de congeler en Chaque fois il conseille de sortir ici mais je me rends pas compte d'où ça tombe et comment on rentre après. Il faudrait que je m'essaye une fois. Alors Pareil, c'est pas un moment qu'on n'est pas passé là. Dans quel état c'est Donc là c'est re un giratoire normal, oui si on était passé une fois il n'y a pas bien longtemps. Est-ce que je vais pouvoir prendre l'avenue que je veux prendre C'est à dire celle qu'on a pris ce matin. Qui était fermée mais qu'on va pouvoir bifurquer un peu avant normalement. Laisse-moi voir. Non, toujours pas. Si, là, ça passe là. Non, c'est sens interdit complet. oh là, là, les boules, les boules, les boules, les boules. Là-bas, non, mais tout est en sens interdit. Putain, on est obligé de remonter jusque là-haut. Enfer. Oh, on est obligé de remonter jusqu'à la place de l'étoile, quoi. Je peux peut-être prendre à gauche. Peut-être prendre à gauche. Il y a peut-être qu'un des deux sens de circulation. Ça c'est la rue que je voulais prendre ce matin, et puis qui était fermée. Il y a peut-être qu'un sens de circulation qui était bloqué. Je me souviens plus. On va bien voir. Ça a l'air de passer là-bas au bout. Il y a des voitures. Donc, ce matin, on a vraiment pas eu de chance, quoi. Pas enfin, ce matin. À l'aller, quoi. Mais non, la grue fonctionne à ce temps-là. Incroyable. Jamais vu ça de mes yeux. ils ont fait ici ah bah ils ont parfait là jusque là où ils devaient refaire manque de peau ça doit être des mecs en mi-temps allez on est de retour sur le droit chemin ça fait plaisir Il y a tellement de travaux dans Paris là qu'on est sur une période où j'aurais plus vite fait de prendre le périph' euh, en sens inverse, des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire m'en taper trois quarts au lieu d'un quart. Je suis sûr que je serais arrivé plus vite à la maison. Là, ça carbure, vas-y mon neveu. être sans embrayer, c'est la vie que j'ai décidé de mener il oh, avoir froid aux mains aussi je suis congelé je suis hyper couvert je suis congelé, c'est terrible comme sensation mon dieu putain il me fout chaud bon bah merci tout le monde de m'avoir suivi euh, bonne soirée à vous les mannes on se retrouve demain pour la prochaine, C'est une vidéo un peu courte, demain ça va être un peu pareil. D'ici là, prenez soin de vous mangez, dormez, et buvez-en tous. Ciao